Bonjour à tous. Donc nous sommes samedi, c'est un jour euh, traditionnellement consacré à la Vierge Marie, car euh, c'est elle qui a supporté la, la foi du monde euh, le samedi saint quand plus personne euh, ne croyait en la résurrection du Christ, quand tout le monde croyait que tout était euh, définitivement perdu, que le Christ était mort. Et ben Marie euh, certainement a été euh, la seule à, à porter l'espérance à ce moment-là. Euh, donc nous allons prier un chapelet des mystères joyeux à l'aide de ce livre, pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis. C'est le deuxième tome, il y, y a un tome 1. Donc Seigneur nous prions dans ta divine volonté, immerge toutes les âmes passées, présentes et futures dans ta divine volonté. Multiplie les grâces à l'infini, qu'un déluge de grâces, de conversion, de, de protection et de bénédiction euh, tombe sur toutes les âmes passées, présentes et futures. Et euh, dans ta divine volonté, Seigneur, en toi, par toi, avec toi et pour toi, délivre toutes les âmes du purgatoire. Euh, voilà, que, que, que, que, que tout le ciel, que toutes les âmes, que, que, que, toutes les âmes du purgatoire et que... Tous les saints et les saints de Dieu, tous les anges, euh, prie pour nous. Euh, voilà, donne-nous la paix, la joie, euh, remplis-nous de, de charité. Que, euh, que chaque âme euh, multiplie euh, les œuvres de miséricorde, à la fois temporelles et spirituelles. Que chacun pratique euh, la charité euh, au quotidien, dans ses actions, dans ses pensées. Euh, aide chaque âme à être vigilante sur ses péchés d'omission. Je crois qu'on en a... Parce que effectivement, euh, tout le bien que l'on ne fait pas et que l'on pourrait faire devient euh, péché. Voilà, Seigneur, euh, aide-nous à, à nous conformer, à nous immerger dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.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 Au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Premier, euh, première série de mystères joyeux, l'Annonciation. Donc Seigneur, euh, remplis-nous d'humilité. Euh, voilà, euh, que chaque âme euh, s'anéantisse. Pour, pour te laisser pleinement euh, remplir euh, leur âme.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 Saint-Michel raconte de ton épée, défends-nous de tout mal et de tout péché, ainsi soit-il. Deuxième mystère joyeux, la visitation. Nous, nous demandons de toujours croître en charité à chaque battement de cœur, à chaque respiration. Notre Père, es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.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 Saint-Michel, Lacan de ta lumière, éclaire-nous. Saint-Michel, Lacan de tes ailes, protège-nous. Saint-Michel, Lacan de ton épée, défends-nous de tout mal et de tout péché, ainsi soit-il. Troisième série de mystères joyeux, la naissance de Jésus. Demandons un détachement des richesses, dé demandons un détachement du monde, demandons un détachement euh, des créatures. Notre Père, qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel.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 Et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. Saint-Michel-Aquange, de ta lumière, éclaire-nous. Saint-Michel-Lacanche de tes ailes, protège-nous. Saint-Michel-Aquange, de ton épée, défends-nous de tout mal et de tout péché. Ainsi soit-il. Quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au Temple. Demandons une très grande pureté. Purifie nos pensées, Seigneur. Purifie nos intentions, purifie notre cœur. Purifie aussi notre corps.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 saint michel Lacan de ta lumière, éclaire-nous. michel lacan de tes ailes, protège-nous. michel Lacan de ton épée, défends-nous de tout mal et de tout péché, ainsi soit-il.